Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens bosser ici chez isini sainte mère pour un nouvel épisode Sous le soleil normand que je vous invite à liker, partager, commenter et aujourd'hui je vous emmène bosser comme chef d'équipe conditionnement, suivez-moi Bonjour Bonjour Géry, bienvenue à sainte mère bah, Merci beaucoup, je suis ravi de bosser avec toi aujourd'hui bah, Ravi de t'accueillir Je vous présente Romain, le responsable de l'unité de conditionnement de la poudre de lait avec qui on va bosser aujourd'hui Et ben bah, on y va, c'est parti Bon alors Romain, explique-nous où on se trouve ici et quel est ton job donc là, on est sur une unité de conditionnement de poudre de lait infantile en boîte métallique. C'est une unité qui a été inaugurée en 2015. Donc C'est une des plus performantes lignes en Europe actuellement. Et on a donc forcément du matériel de pointe donc qui nous permet d'avoir de, de, une cadence d'environ 15 000 boîtes à l'heure. Ok, Et quelles sont tes actualités Moi, j'entends dire que tu recrutes beaucoup en ce moment sur ton service. Effectivement, oui. Donc l'activité, elle est en forte progression en ce moment. Donc on est en phase de recrutement pour des besoins actuels, des besoins futurs. Quel type de profil donc euh, sur le conditionnement, euh, ça sera essentiellement des postes de chef d'équipe, euh, des postes de contrôleur labo et des conducteurs, de, des conducteurs de ligne. Ok, bah écoute, ouais. moi ce job m'intéresse. Écoute, je te propose de rencontrer Alexandre euh, qui est là derrière et qui va te présenter son poste. Eh bah ok, merci J'arrive Salut Alexandre Salut Gary Bon, bah je suis ravi de découvrir ton métier. Explique-moi en quoi il consiste au quotidien. Donc mon métier au quotidien est de superviser la ligne de conditionnement. Qu'on voit ici derrière. C'est exact. Je reçois des directives de la part de l'ordre de lancement. Le métier est de suivre le planning, et de garantir la qualité et de veiller à ce que les règles d'hygiène et de sécurité soient appliquées. Et que le produit soit conforme, c'est ça Exactement, c'est okay. ça. Et vous êtes combien dans l'équipe Alors, nous sommes 48. Okay. Nous fonctionnons avec 6 équipes de 8 personnes. Et toi, pourquoi tu aimes ce job euh, J'aime ce boulot parce que qu'il euh, n'est pas routinier en fait. Tous les jours, j'ai de nouvelles situations euh, à résoudre, aussi bien en management qu'en technique. Et chez Isini en particulier ah, Chez Isini, euh, ce que j'aime bien en fait, c'est l'ambiance familiale, c'est l'esprit d'équipe euh, qui y règne. D'accord. Mmh. Bon, et les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi dans ton équipe, pour être manager Pour être avec moi, il faudrait que tu sois organisé, que tu aies de la rigueur et que tu sois à l'écoute. Bon, puis là, <rire> merci. Ici tu travailles dans les terres, mais tu as 5 minutes de la mer. Quoi. Manager. On recrute à partir du bac pro, mais toute personne motivée est la bienvenue. Quoi. Moi, je suis rentré ici avec un bac qui est des années d'expérience. À conduite, bien sûr, mais si tu as la fille mécanique, c'est un plus. Chantilly. Romain Alexandre, merci beaucoup pour la découverte de votre atelier. Ben, merci, merci à toi, à Géry. Bon, moi, j'ai d'autres collègues à rencontrer ici, chez Isini. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre l'équipe. Postulez et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.